Chers traders et investisseurs, aujourd'hui, mercredi 15 mai, bonjour. C'est la totale incertitude. En effet, après la reprise technique d'hier, confortée par les clôtures américaines, les marchés sont totalement sans direction ce matin, ballottés par des flux vendeurs ou acheteurs très modérés. Encore une fois, à cette heure, c'est-à-dire en fin de matinée, nous allons tranquillement attendre le là que vont donner. Les marchés américains, donc par rapport à hier à la même heure, strictement rien n'a changé. Nous sommes toujours en navigation à vue. Aucune position de swing trading ne doit être engendrée. Et je conclurai en disant que patience et longueur de temps font mieux que force ni courage. Donc, patience, patience, les choses vont forcément évoluer. Ce matin, nous avons réalisé 3 trades gagnants sur 3, ayant généré au moins 2 médailles, ayant généré 2 médailles pardon, dont une de diamant. Nous vous souhaitons une bonne journée et de très bons trades.